CCI France a organisé aujourd'hui et demain un atelier destiné à travailler sur la transformation digitale des organismes de formation. Notre objectif est de faire passer un certain nombre de messages et de recueillir aussi un certain nombre d'informations qui vont permettre au réseau, de prendre en compte toute l'hétérogénéité des organismes de formation et d'aller vers un mouvement de transformation digitale de l'offre de formation des organismes de formation, de la formation des formateurs, pour pouvoir vraiment emmener le réseau dans, un, dans une vision euh, future euh, qui répond aux besoins du marché, des jeunes, des entreprises. Alors en Bretagne, on est engagé sur l'innovation pédagogique depuis 2015 et pour cela on a été accompagné par le Conseil Régional de Bretagne mais aussi par les services de l'État pour permettre de développer notre stratégie et d'acculturer en fait l'ensemble des équipes à ce sujet de l'innovation pédagogique et nous avons été accompagnés également pour développer une plateforme collaborative. Et pour cela on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques dont l'OESIA est pilote au niveau régional, voilà. Merci Carole, et donc sur cette partie-là, en tant que pilote, j'accompagne l'ensemble des centres sur le déploiement de leurs projets en pédagogie innovante, et je coordonne également la plateforme collaborative Moodle. Et donc à l'IFAC à Brest, on bénéficie de ces services régionaux, on a mené aussi des programmes PIA et là l'opportunité de travailler au niveau national avec l'ensemble des CCI, c'est l'opportunité d'amener plus de formateurs, d'avoir plus de ressources sur plus de formations sur le volet digital. Notre objectif c'est de pouvoir traduire cette volonté en actions concrètes qui permettent d'apporter des solutions pour les formateurs en termes d'approche pédagogique moderne et innovante et également améliorer l'expérience de l'apprenant et pour traduire ça en résultats concrets également pour lui en termes d'atteinte des objectifs.